YouTube, je viens de réussir à faire un top 1 au Joker. C'est un truc de malade. Je suis trop content. La game a été extrêmement difficile à faire. Donc, euh, n'hésite pas à donner de la force dans les commentaires, dans les likes, partout. Partagez-la. Peace. Je leur dis même pas de s'abonner Tellement euh, C'est du, du petit lait Qu'on leur a donné sur Youtube Y'a Amsterdam putain Y'a la, la, la Twitch card Ouais il y a la Paris Games Week aussi On va enfin faire des rencontres abonnés Très bientôt chat. Hein. Très très bientôt Pas d'échappée pour toi j'ai vu cette année Ils prennent le top Twitch euh, Papa David C'est une course à l'hype Et là je l'ai pas assez tu vois Quand il y aura Warzone 2 Je serai réinvité sûrement Quoi Qu'est-ce que tu veux toi non mais... Oh mec. Je crois que je suis dans un lobby qui est pas marrant. Déjà ouvert, il a pris les armes, le rez-de-chaussée a été looté, il y a zéro thune. C'est bon les gars, ils m'ont saoulé, maintenant je joue à l'hyper instinct, si j'entends un bruit je tire. Oh ça va être compliqué là. Ça, les gars, ça, ça tabasse, hein. J'ai mis 300 thunes, mais qu'est-ce que ça tabasse, putain Lobby de gros fumier Ça, c'est le lobby des mecs qui dorment pas Je l'ai pas vu. la bouche, mon grand No wallbing. Yeah. Ce qui est bien c'est que c'est plutôt chill tu vois. Il y a, y a, a pas du tout 50 personnes qui tombent dessus en, en boucle. Hmm. T'es sur des, petites, des, des petits fights j'ai envie de dire l'imite comme à la maison. Il est rentré. Il a sûrement monté. Brain. Je recharge. J'ai le bon timing. Je fais le backstab. Je reviens. Il y a rien. Il y a un mec à l'étage, il veut me surprendre. Il se déplace. En bas, je passe à travers les balles. Petit script, c'est pas grave. On se backstab, 5 headshots. Fini. On... Si j'ai de la chance, la frappe me tombe dessus. Et. On a Boyox, qui pour la quatrième fois arrive dans mon dos pour me tuer. Clairement, euh, clairement meilleur. Il a, été, euh, il a été, bien plus impressionnant. Dans la... Oh là ah, viens, Il fait que venir dans mon dos, mais oh, évidemment. Évidemment, le fameux tiers croisé des deux joueurs en viseur fixe. Oh putain, chat, c'est terrible Je joue avec des armes de base où j'ai 14 kills. Je me bats pour vous faire des bonnes games, mais c'est si dur. C'est si dur, chat. waouh wow. On est dans des games, il faut, il faut être accroché. Heureusement, je me suis levé, j'étais trop chaud. Je vous l'ai dit direct que j'étais trop chaud ce matin. Heureusement que je me suis levé on fire, tu vois. Putain. C'est pas grave. Je savais que j'allais devoir douiller pour passer. J'ai payé le prix. S'il te plaît. Tu sais là où le truc est... Ah, ok. Il manque 700 balles. Oh tiens, il n'y a plus rien à ramasser sur mon corps. Il manque 400 balles. Ok. Et comment est-ce qu'on trouve 400 balles, me direz-vous En allant là où les gens ont pas pensé à regarder. Et là où les gens pensent pas à regarder, c'est là-dedans à chaque fois. T'as pas 400 balles pour moi, toi Oh, ti oh tiens J'abandonne pas chat Je vous ai dit que je ferais quelque chose Je vais tout faire pour le faire Ok Fils de pute c'est pas possible Ok T'as un masque T'as un masque Oui Oui monsieur Chat envoyez moi de la force s'il vous plaît Ok. Est-ce que ce serait pas le même que tout à l'heure ça par... Genre... Ce qui est, ce qui est con, c'est que je peux pas vraiment me défendre à part les couteaux, tu vois. Je ne montre de quel c'est, sincèrement. Vraiment. Parce que ce petit skin de base qui m'arrive dans le dos depuis le début, je, je l'ai vu. Là, je suis en train de voir s'il n'y a pas une boîte de mun ou un truc comme ça. C'est quasiment impossible à ce stade de jeu, mais on ne sait jamais. Lol. Je dois partir frérot. Hein. Tiens, je peux pas. Il faut une certaine distance. Oh, y a un truc qui Ok Il faut tomber à faire à la gueule ça non Putain de merde Il, il où, là, C est où l'avant dernier Tu qu sais qu'il reste encore un gars gros Il reste un gars, pauvre abruti de merde T'es complètement débile C'est abusé d'être aussi con Mais t'as campé toute la game Tu as campé toute la game Ça te passe à travers Tellement t'es scripté Mais il est où le troisième putain Il est où C'était une des dernières armes du jeu avec laquelle j'avais pas fait un topper. Hey, bro You suck, man You die by Joker Fucking noob Get out Get out of my game, fucking shit